Dans cette vidéo on va voir tout ce que tu as besoin de savoir sur le nouveau Torghast qui vient juste d'être fait. c'est parti Dans un premier temps tu as des nouveaux rangs de légendaires, les rangs 5 à 6. Pour les débloquer il y a une nouvelle monnaie qui vient de faire son apparition donc tu auras toujours les cendres d'âme pour 1 à 4 et pour 5 à 6 tu auras les âmes cendrées. Pour en obtenir il y a deux façons de faire, tu as soit au niveau de l'antre tu vas faire les assauts bi hebdomadaires, soit les nouveaux étages de Torghast de 9 à à 12. Et oui, du coup, Torgast s'agrandit, on a quatre nouveaux étages qui viennent de s'ajouter, le 9, 10, 11, 12. Sur ces nouveaux étages, tu l'auras compris, on peut choper les nouvelles âmes cendrées, mais outre ça, le système fonctionne exactement comme avant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as validé l'étage 12 quelque part, sur toutes les autres ailes, tu peux directement aller à l'étage 12. Et en dehors de ça, tu vas évidemment gagner toutes les récompenses des étages d'avant. Donc tu auras juste à faire un 12 sur une aile et un 12 sur une autre aile dans ta semaine Exactement comme avant, ce que tu pouvais faire avec les étages 8 Depuis que Taragru est parti et a rejoint le raid, Targast a bien changé Désormais, ça va fonctionner avec un système de score Qui est symbolisé par des gemmes Où il va falloir faire au moins 4 gemmes pour valider un palier une gemme est équivalente à 40 points, et les points tu peux les obtenir de façon diverse et variées, mais en gros il va falloir l'obtenir avec tous les moyens possibles. C'est-à-dire que tu peux obtenir des points en faisant un pourcentage de clean, donc tu as 100 points au total si tu cleans l'entièreté de ton Torghast, tu gagnes en fonction du nombre de jars détruites, tu peux gagner 10 points si tu tues toutes les jars, tu peux également en récupérant toutes les âmes, tu as également une dizaine de points si tu récupères toutes les âmes, tu as également l'uptime du nouveau buff, en gros tu auras une courbe à ta droite qui se recharge à chaque fois que tu vas tuer des créatures, et si t'en tapes pas, donc par exemple si tu prends un chemin où tu vas être amené à ne pas taper de créature pendant un bon moment, ton boss il va fade ou il va être vers la fin et là du coup tu vas commencer à perdre pas mal de points. Et outre ça, c'est le temps total que t'as mis pour aller de l'étage 1 à l'étage 5 pour tuer le boss. Parce que oui, il n'y a plus 6 étages désormais, tu en as 5 et le boss était au 5 cinquième. Et ça pour le coup je n'ai pas de clip pour te montrer mais tu auras également accès à un arbre de talent spécifique à Torghast Un petit peu comme l'arbre de talent que tu pouvais avoir pour les visions horrifiques d'Enzot sur 8.3 Et voilà désormais tu sais tout sur le nouveau Targast. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien Et tu peux te désabonner à tout moment et à partager la vidéo autour de toi Je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite